Bonjour à, à tous euh, qui nous regardez, on est super euh, content d'être en live euh, aujourd'hui avec vous et on est donc euh, avec euh, la mission locale de Lyon, donc, euh, bonjour Corinne, on a réussi à se connecter, c'est déjà super. Euh, donc euh, Je suis Léa Bagnac du CRIJ et aujourd'hui on se retrouve pour un live sur euh, comment euh, bien mobiliser son réseau dans le cadre de la campagne Job d euh, donc la campagne Job d'été en quelques mots, l'idée c'est d'accompagner les jeunes pour euh, les aider dans leur recherche de, de job d'été surtout en cette période un peu euh, un peu particulière. Donc on essaye vraiment de donner aux jeunes toutes les clés pour euh, pour bien réussir leur recherche de job d'été. Donc avec des accompagnements euh, euh, individuels avec des pros, des accompagnements collectifs avec des ateliers etc. Et vous allez retrouver aussi des offres de de job sur les réseaux sociaux. Et sur le site Info Jeune Lyon. Donc, n'hésitez pas à aller voir, il y a un peu des nouveautés tous les jours. Euh, et bien, bah, du coup, Corinne, si, si tu veux bien, je, je te laisse te présenter, te présenter rapidement la mission à et puis après, on parlera de comment bien mobiliser son équipe. Et bien, bonjour à tout le monde, et puis merci de vous être connectés. Euh, donc euh, moi c'est Corinne Chaudier, je suis, je suis chargée d'emploi à la Mission Locale de Lyon. Alors pour vous dire, euh, la Mission Locale c'est euh, une grosse Mission Locale hein, à Lyon puisque on a euh, euh, à peu près 10 000 jeunes qui viennent, euh, qui sont accompagnés à la Mission Locale. Euh, donc ça fait ça correspond à peu près à 6 six, sept antennes qui sont euh, sur les différents arrondissements de la mission locale. Euh, la mission locale euh, accueille euh, les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire et euh, qui viennent euh, pour être accompagnés sur leurs projets professionnels, leur recherche d'emploi. Euh, leur recherche de formation, mais aussi tout ce qui euh, tourne autour de, de la vie d'un jeune, c'est-à-dire qu'on accompagne les jeunes dans leur globalité, aussi bien sur les questions de santé, d'accès aux droits, de citoyenneté, et euh, aussi euh, de autour, on accompagne les jeunes aussi autour de la culture. Donc, euh, voilà pour vous situer. Moi, je suis chargée d'emploi, donc ça signifie que, je suis là pour faciliter la relation euh, entre les entreprises et les jeunes. Donc, euh, ça suppose que euh, je recueille des offres pour euh, pour les, les jeunes, que je trouve des profils aussi pour les entreprises, faire euh, correspondre les profils des jeunes avec euh, les, euh, les, euh, les offres d'emploi. Et je m'occupe également d'une action qui est le parrainage. C'est un accompagnement qui est mené par des bénévoles, des parrains, marraines, bénévoles, issus de l'entreprise. D'ailleurs, je salue Yves Delorme, qui est connecté hein, aujourd'hui. Et euh, voilà, le principe du parrainage, c'est d'être accompagné sur la recherche d'emploi. Et euh, c'est un bel outil pour activer euh, son, son réseau. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Mais euh, voilà, c'est une... C'est une belle opportunité. Ça permet à 85 jeunes d'être accompagnés par ses parrains bénévoles. Super. Euh, et du coup, l'idée aujourd'hui, c'était de parler, voilà, de comment bien mobiliser son réseau et notamment dans le cadre d'une recherche de job d'été, parce que c'est vraiment la, la période en ce moment où, où les jeunes recherchent des jobs. Euh, donc bah, peut-être pour commencer, donc on a réuni euh, pas mal de questions de, des jeunes et, euh, et une première question qu'on peut, euh, qu peut se poser c'est finalement qu'est-ce que c'est un, un réseau et euh, en quoi c'est important dans le cadre euh, d'une recherche de job -té? Alors un réseau c'est euh, vraiment euh, tout, ce que, tout ce que les personnes qui sont autour de vous vous allez rencontrer, vont vous permettre, vont vous apporter en termes d'opportunités d'emploi. Donc, euh, euh, ça signifie que euh, le réseau, c'est, euh, si on pouvait définir le réseau, on pourrait dire que c'est, euh, il est sur deux niveaux. Le réseau, il est aussi bien au niveau de son entourage personnel. Parce qu'on euh, a, euh, bien sûr, l'entourage de la famille, les amis, les personnes qu'on rencontre euh, dans son club de sport, dans l'association où on est bénévole. Et euh, ce réseau va, va, bien sûr, nous permettre euh, d'avancer dans notre recherche d'emploi. Et euh, donc, ça, c'est ce qu'on va appeler le réseau direct. Et euh, il y a aussi le réseau indirect, le réseau qu'on connaît pas forcément aujourd'hui qu'on va rechercher. Donc, euh, ce réseau qu'on va rechercher, on va le faire par l'intermédiaire euh, de notre réseau euh, propre, mmh. mais aussi euh, par l'intermédiaire des entreprises qu'on va rencontrer et euh, celui qu'on va aussi construire euh, en, avec des organismes euh, qui favorisent l'emploi des jeunes. Ça veut dire le Crige. Euh, le CRIJ, ça peut être le pôle emploi, ça peut être la mission locale, ça peut être d'autres euh, dispositifs, Télémac ou autres. Mais c'est euh, un réseau qu'on va construire, euh, notamment aussi euh, grâce à des euh, événements emploi. Bon, Aujourd'hui, actuellement, les événements emploi se font euh, plutôt sur euh, oui. euh, des, euh, des vidéos en ligne, vous avez des teams emploi. Et euh, là, justement, cette campagne... Euh, Job d'été qui a commencé avec le CRIGE, ça peut être une opportunité pour, euh, pour vous, pour les jeunes, pour tout le monde, pour euh, se construire un réseau également. Super. Donc voilà, j'espère que je peux répondre à cette question un peu introductive. Bon, super. Et, euh, et vous diriez que finalement, comment on arrive à bien identifier euh, vraiment les personnes qui vont pouvoir nous aider dans, euh, dans cette recherche, donc par exemple spécifiquement Job d'été, comment on fait pour euh, justement identifier les bonnes personnes et une fois qu'on les a identifiées, euh, et ben, concrètement, comment est-ce qu'on peut les, les contacter pour euh, solliciter leur aide D'accord. Alors, euh, comment on va les identifier Donc ça veut dire, déjà, il faut se poser la question, se dire, il faut que je sois très ouvert dans ma démarche d'emploi et se se dire... Euh, euh, pour moi, toute rencontre est bonne à faire et il ne faut pas se fermer à toutes les rencontres que vous allez faire. Donc ça, c'est, je pense, très important parce que euh, quand les jeunes viennent nous voir euh, sur le parrainage, euh, ils vont nous dire Ah, moi, je veux rencontrer une entreprise dans en mon domaine de métier euh, parce que je veux voir des personnes qui sont en direct. Mais je pense que tout. Toutes les entreprises sont bonnes à rencontrer, toutes les rencontres sont bonnes à faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire savoir dans votre entourage, euh, votre famille, vos amis, euh, vos euh, copains euh, qui, euh, qui sont dans le club de sport, vos, vos amis, euh, vos enseignants, euh, pour leur dire, bah voilà, moi ouais, je cherche un job d'été, euh, j'ai un peu cerné mon domaine de métier, donc ça c'est vraiment important se poser de, de, de s'ouvrir sur toutes les rencontres qui sont possibles. Après, euh, il y a aussi toutes les démarches qu'on peut faire parce qu'il euh, ne faut pas croire que le voilà, activer son réseau, ça veut dire euh, moi j'ai du réseau parce que dans ma famille, euh, j'ai mon oncle qui, qui a une entreprise, mmh. euh, mon cousin qui est euh, dirigeant euh, d'une du, du, entreprise ou euh, directeur d'une association. Non, il y a des personnes qui sont pas dans cette situation et pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles vont pas pouvoir euh, développer ce réseau. Au contraire, euh, il va falloir effectivement être stratégique. Donc, qui dit stratégique, c'est euh, s'organiser sur ces démarches. Donc, ça veut dire euh, déjà identifier euh, quels sont les métiers qu'on a envie de faire pendant cette période d'été, ouais. qu -ce, quels sont les métiers qui nous semblent à notre portée euh, ça passe déjà par une bonne organisation, c'est d'avoir un CV bien ficelé donc la première étape si vous sentez que vous avez des difficultés pour faire votre CV bah, c'est peut-être aller voir les organismes qui vont vous aider à ficeler votre CV donc là on est quand même sur une démarche réseau parce que mmh. si vous allez voir le Crige ou un partenaire du Crige pendant cette période qui est notée sur la programmation vous faites une démarche réseau parce que vous êtes là pour vous faire aider sur votre CV donc c'est une première personne que vous allez vous rencontrer cette personne va bah, sans doute vous informer sur, euh, sur des, des actions, sur euh, euh, des opportunités d'emploi. Donc, il faut y aller. Donc, ça, c'est la première étape euh, si on veut être accordé, euh, si l'on veut, pardon, être euh, euh, organisé sur sa recherche d'emploi, sa recherche de réseau. Être efficace. Après… Euh, il y a effectivement tous les forums. Euh, là, donc, on a euh, des, des, euh, des actions, des Insta Live, euh, vous avez des, euh, des ateliers. Là, moi, j'organise un atelier Activer son réseau euh, demain hein, euh, à 14h par le biais du CRIGE. Mais vous avez pour les jeunes qui cherchent une alternance euh, prochainement, euh, le 28 mai sur Lyon, les chronos de l'alternance. C'est un des teams, ça permet euh, d'aller rencontrer des entreprises, de, de passer des entretiens et d'avoir un contact direct avec une entreprise. Et là, on Donc, voilà, son est réseau, au final. Dans ce genre d'événement, on active son réseau. Ouais. On active son réseau parce qu'on est en contact direct avec l'entreprise. Mais il y a aussi euh, les entreprises qu'on va rencontrer parce que. Euh, quand vous allez faire une recherche d'emploi, vous allez faire des candidatures spontanées. C'est indispensable. Il faut savoir que euh, sur toutes les offres qui sont diffusées sur Pôle emploi ou même euh, par le biais de la mission locale hein, sur notre appli, on, on, on, on, auto, on ne couvre pas toutes les offres du marché de l'emploi. Oui. Donc, on a des entreprises qui n'ont pas besoin de diffuser d'offres. Elles reçoivent des candidatures spontanées. Donc, c'est aussi se dire je, « Je viens avec mon CV. » Euh, je, je rencontre un employeur je me déplace je présente mon CV euh, je relance et euh, forcément du moment où vous allez avoir un contact avec une, une entreprise ou euh, euh, un employeur un chargé de recrutement forcément il y a des choses qui vont se passer entre vous et lui que ce soit dans votre présentation de votre CV votre présentation de vous et en même temps euh, dans le dans le, le lien que vous allez avoir avec euh, l'employeur. Un employeur, lui, ce qu'il attend, il est comme vous. Il n'a pas forcément confiance en l'autre comme vous. Vous n'avez pas confiance en la personne que vous allez rencontrer. L'objectif, c'est que les deux personnes se, se, se donnent confiance pour euh, qu'il y ait un lien qui se crée et qu'une qu embauche se fasse. Donc, si vous allez vers l'entreprise, vous posez des questions, vous avez des objectifs, vous savez où vous allez, vous aurez sans doute plus d'opportunités d'emploi. Et puis finalement, bon, c'est voilà. peut-être pas la première fois que ça va fonctionner, mais euh, peut-être la deuxième. Enfin, c'est en se faisant aussi un petit peu connaître euh, des employeurs qu'un euh, jour ils auront confiance et qu'il euh, qu y aura une embauche qui pourra se, se créer aussi finalement. Tout à fait, parce que c'est vrai que une personne qui va relancer son entreprise d'une dans ses recherches d'emploi, c'est très important de relancer son entreprise. Oui mais euh, d'autre part, euh, ça, ça montre aussi la motivation que vous avez pour trouver cet emploi. Donc, euh, voilà, moi, c'est vrai que ce que je dirais dans la recherche, euh, cette recherche de, de réseau, de création de réseau, c'est que euh, vous, êtes, euh, vous êtes acteur, en fait, de vos démarches et il faut vous dire que... Il faut oser en fait. Oser euh, c'est se dire mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez à perdre en fait quand vous allez aller rencontrer une entreprise, qu'est-ce que vous allez perdre euh, si, vous, si, vous, euh, si l'employeur ne euh, donne pas suite, c'est la seule chose que vous allez perdre après euh, vous avez plus plus, euh, plus intérêt à vous aurez plus intérêt à gagner. Euh, en allant voir des entreprises, que en restant chez vous, en attendant de, et en répondant à des offres. Donc, je pense qu'il ne faut pas se fermer et oser. Oui, et puis ça fait toujours un petit peu, peu d'expérience, même si c'est négatif. La réponse est négative, c'est toujours positif pour la suite. Et oui. euh, alors finalement, quels sont les conseils que vous pourriez donner pour justement mobiliser ce réseau de manière efficace est-ce qu'il y a voilà, des choses à ne pas faire, des erreurs à éviter et au contraire, vraiment des choses qui sont importantes à faire et auxquelles bah, peut-être les entreprises ou les personnes de son réseau vont être sensibles finalement Alors, moi, je pense que y a... pour être efficace, déjà, je pense que il faut que vous soyez au clair par rapport à vos outils de recherche d'emploi. Déjà, euh, c'est bien d'avoir d'être outillé, ça veut dire un CV euh, par, euh, parfait, ça n'existe pas. Hein, déjà, je vous dis, mais euh, un bon CV, où on comprend bien quels sont vos objectifs. Vous aussi, que, quelles entreprises, vous, euh, pas quelles entreprises, mais quels objectifs vous visez. Euh, on n'a pas parlé des réseaux sociaux et euh, je pense que c'est important aujourd'hui euh, sur… Euh, la construction d'un réseau, c'est que ne faut pas hésiter à utiliser les réseaux sociaux. Oui. Euh, c'est vrai qu'on a le réseau social LinkedIn qui, euh, qui marche bien et euh, je pense qu'il faut faire attention à son identité numérique oui. parce que ça peut porter préjudice dans vos recherches d'emploi. Euh, et Surtout si vous voulez solliciter des entreprises par le biais de Facebook, par le biais de… Euh, D'aujourd'hui, on est sur un, un Instagram ou euh, LinkedIn. C'est bien d'avoir une identité numérique qui soit assez neutre. Et euh, du coup, c'est important l'image que vous allez transmettre à l'entreprise. Donc ça, euh, ça, déjà avoir des outils où euh, vous puissiez vous présenter votre carte de visite, qu'elle soit neutre et qu'elle euh, qu soit euh, professionnelle. Oui. Donc, euh, c'est aussi euh, viser, avoir une stratégie. Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux, euh, vous visez, par exemple, euh, des emplois, euh, par exemple, dans l'industrie hein, pour euh, l'été, bah, c'est peut-être bien de, de créer des liens avec les agences intérimes. Il y a pas mal de chargés de recrutement qui sont sur les agences intérimes et certaines fois, c'est comme ça qu'ils informent euh, sur euh, les offres en cours okay. et puis aussi qu'ils recrutent les personnes. Donc, ça, ça peut être une bonne idée. Euh, pour avancer, bien être euh, au courant de tout ce qui, pour tout ce qui concerne les forums, oui. les forums, euh, les dating emploi euh, les événements. Euh, bien se mettre en lien avec des, euh, des, euh, des organismes comme le crige hein, notamment, oui. parce que ça permet d'être au courant de l'actualité. Euh, vous pouvez également, euh, donc bien sûr j'ai parlé d'entourage, ça c'est important, c'est la première chose que vous devez faire, mais euh, ça peut être aussi euh, solliciter des organismes euh, pour être parrainés. ça peut être oui. une bonne opportunité aussi d'ouverture euh, de réseau, donc euh, il y a plein d'organismes qui proposent euh, du parrainage. Hein. On a nos quartiers, ont du talent, euh, vous avez des fois les universités euh, qui proposent ça. Euh, donc la mission locale. donc ça permet d'avoir un, un parrain ou une marraine qui va euh, vous apporter euh, vous accompagner dans vos démarches, vous apporter euh, des réponses, vous faire connaître les valeurs de l'entreprise, et puis euh, vous aider dans votre stratégie. Il peut éventuellement euh, vous recommander auprès de, de personnes, mais euh, vous savez, le réseau, ça se travaille aussi sur le temps, dans la confiance et euh, c'est pas quelque chose qu'on va obtenir tout de suite. Mais déjà, c'est avoir un parrain ou une marraine, un mentor, hein, euh, comme on dit aussi, c'est une ouverture sur un réseau, sur un nouveau réseau. Ok. Bon, ben bah, ça c'est toujours bon à savoir. Mmh. Bon, bah, finalement en fait, euh, euh, ce qui est important à retenir, c'est euh, de pas, enfin, euh, qu'on qu peut avoir en fait des personnes dans son réseau qu'on a qu'on n'aurait pas soupçonné. Donc euh, vraiment oser euh, aller euh, présenter euh, entre guillemets son projet ou bien expliquer ce qu'on recherche et euh, et ses motivations même à des personnes qui peuvent paraître euh, à qui on va avoir l'impression que c'est pas utile et finalement ça peut déclencher en fait des aussi des rencontres et des, euh, et des opportunités qu'on n'aurait pas soupçonnées. Donc, euh, bah, comme, euh, comme vous disiez, finalement, il faut oser euh, vraiment aller au contact, euh, que ce soit des entreprises ou même de, de son entourage, pour euh, raconter un peu son, sa recherche. Donc, ça, c'est vrai que des fois, on n'y pense pas, mais euh, il mais faut bien l'avoir en tête. Euh, et puis, oui, sur les réseaux sociaux, alors finalement, l'erreur à, à, à ne pas faire, on va dire, c'est euh, peut-être d'être trop euh, d'être trop familier ou pas assez professionnel en se disant que que c'est les réseaux sociaux et que c'est euh, c'est un monde à part et finalement faut bien penser à soit avoir peut-être un compte un, un compte réservé voilà utiliser est un réseau un réseau social euh, euh, strictement professionnel finalement comme ça on est on est on est sûr que de pas mélanger un peu le le, le perso et et le pro pour toujours euh, aussi prendre contact avec les, les recruteurs de manière euh, professionnelle et euh, pour donner confiance aussi, vous l'avez dit, c'est euh, super important. Bon, bah, euh, merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses que vous vouliez partager. Alors, ce, ce que je voulais dire, parce que c'est très important, moi je le vois euh, dans mon réseau de parrains et marraines, hein, qui ce sont des personnes bénévoles, c'est des personnes qui donnent de leur temps et euh, ce qu'ils remarquent en retour, c'est que c'est important pour eux d'avoir des retours des, euh, des filles, des personnes qui les ont sollicitées. Donc, euh, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'un réseau, ça s'entretient dans le temps. Parce que euh, vous avez peut-être eu besoin d'une aide, de l'aide d'une personne à un moment. Qui peut-être vous a pas satisfait parce que vous, vous aviez bien ciblé sous votre demande, mais en même temps c'est quelqu'un qui vous a apporté euh, des réponses à des questions et je pense que c'est important euh, de temps en temps de de lui donner des nouvelles. Voilà, euh, j'ai trouvé un emploi sur cette période, je vous remercie. Euh, où, euh, vous profitez aussi euh, de la nouvelle année pour lui souhaiter vos vœux. Parce que euh, là, vous avez eu besoin d'un emploi pour cet été. Vous avez eu besoin d'une aide pour votre recherche d'alternance. Mais euh, dans six mois, peut-être que vous aurez besoin d'une autre personne. Pourquoi s'amuser à chercher un autre réseau alors que vous avez déjà des contacts Donc, euh, voilà, c'est pour ça que c'est euh, important d'entretenir son réseau. Et euh, je pense que si vous… Euh, si vous euh, Enfin, tenez compte de ça je pense que vous vous ferez un grand pas parce que euh, les, les choses bougent et euh, garder des contacts comme ça c'est bien parce que votre, euh, votre parcours il, euh, il, il se poursuit il y a des, il y a des choses qui euh, changent, il y a des choses qui évoluent et c'est bien d'entretenir ce réseau peut-être que vous aurez, vous aurez besoin de ce réseau pour euh, des amis oui, ou, euh, ou pour votre famille. Donc, euh, quelque part, c'est euh, vous aussi, vous pouvez être aussi un réseau. Et oui, et du coup, peut voilà. pas hésiter effectivement à aider aussi euh, les personnes autour de soi qui viendraient euh, euh, nous solliciter euh, comme étant leur réseau aussi. C'est vrai que ça va du coup dans les deux sens, parce qu'on ne sait pas non plus de quoi la vie est faite et qu'effectivement, ça marche sur, sur la durée. Bon, bah, c'est plutôt... Je pense, enfin, le retour des employeurs quand on a un jeune qui vient euh, lui poser des questions euh, pour euh, parce qu'il a envie de travailler l'été, il vient poser des questions, il vient relancer, euh, il entretient son réseau, c'est très très bien perçu par un employeur qui sent une motivation, une facilité aussi relationnelle, qui s'acquiert, euh, avoir des facilités relationnelles, euh, ça vient pas, c'est pas inné chez tout le monde mais ça se travaille, il faut juste oser en fait. Donc euh, c'est vraiment ça, il ne faut pas que vous ayez peur euh, d'aller de l'avant, de solliciter des entreprises. Si vous, vous le faites pas, il y a d'autres personnes qui le feront à votre place. Donc osez, vraiment, c'est ma phrase de conclusion. Bah, super, c'est un, euh, un beau mot de la fin. Euh, merci beaucoup pour, euh, pour tous ces conseils. Et puis euh, du coup, si vous voulez un petit peu approfondir ce sujet, il y a un atelier demain sur euh, comment bien mobiliser son réseau du coup, avec la mission locale de Lyon et il y en a un autre aussi euh, au mois de mai. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site euh, Infojeune Lyon et sur le sur la page euh, Insta Jeune Lyon. Le, le lien est en, en bio, etc. Enfin, Vous avez toutes les informations ici. Euh, et on se retrouve pour un autre live la semaine prochaine, donc jeudi à 17h30 avec Céline euh, sur euh, « Trouver un job d'été quand on a moins de 18 ans » donc euh, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse n'hésitez pas à venir euh, jeudi à 17h30 et puis euh, bah, merci beaucoup pour tous ces conseils c'était super de pouvoir échanger là-dessus et puis n'hésitez pas à vous abonner merci. au compte euh, Mission Locale et InfoJournion etc. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée <rire> Merci, bonne soirée, au revoir À bientôt